Salut tout le monde, c'est Weedman, 47e journée de floraison, sous mes deux lumières, Vipar Spectra, on a le modèle de gauche, la XS2000, parfaite en floraison pour une tente 2 pieds par 4 pieds, même chose à côté, à droite, la P2000 de Vipar Spectra, parfaite pour une 2 par 4 en floraison. On est présentement dans une tente, 4 pieds par 4 pieds, donc les deux lumières se complètent très bien. J'ai commencé à faire le leaching, j'ai commencé à donner seulement de l'eau à mes plants. J'ai commencé ça la 44e journée de floraison. Donc en, après la sixième semaine et un tiers, j'ai commencé à donner seulement de l'eau. Donc aujourd'hui la 47e euh, journée de floraison, on va s'enligner vers euh, 8 semaines et demie, 9. On va essayer d'aller jusqu'à 9 là. 9 semaines de floraison, dont 2 semaines et demie en leaching. 2 semaines et demie seulement de l'eau avec le pH équilibré. Le pH à 6.5. Certaines personnes vont faire du le flush, flusher, hein, flusher tous les nutriments qui sont dans la terre. Euh, flusher, c'est beaucoup d'eau. Hein. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'eau. On parle ici là, de plus de 10 litres d'eau pour un 5 gallons. Donc vraiment, là, quand on veut euh, flusher les nutriments dans la terre, faut donner tellement d'eau pour que ça déborde, pour que ça coule en dessous de notre contenant. L'humidité euh, 45, mais inquiétez-vous pas, là, est à 41 avant de commencer la vidéo, avant que j'ouvre la tente. Ça sent bon. Ça sent bon. Les deux couches-couches vont très bien dans le fond. Euh, ici à gauche, là j'ai euh, le pink couche numéro 4. Encore une fois, euh, il est plus beau que la normale, plus beau que les dernières fois que je l'ai fait pousser. Euh, mais ça sent, il sent pas fort. Les terpènes, vraiment faibles. Euh, D'après moi, il doit avoir 1% de terpènes si on se fie au, si on se compare avec ce qu'on découvre à la SQDC. Plusieurs d'entre vous aiment. Aiment beaucoup quand je prédis le taux de THC de certaines variétés. Ça vous excite, hein? Donc, euh, pour le taux de THC, quand on parle de, du pinkush numéro 4, je vais, y aller, je vais y aller vraiment safe. On va parler ici là, de moins de 15% de THC. Donc, vraiment, là, ça me paraît assez bien, assez beau. Mais ça ne goûte à rien. Ça goûte absolument rien. Euh, on va vous montrer mon petit préféré. Comment je peux vous montrer ça, tenez. Belle petite cocotte, ça. GMO Animal Cookie numéro 3, lui là, c'est mon petit préféré, un petit goût de genre gelato qu'on connaît, mais il n'y a pas de gelato dans le GMO Animal Cookie, mais qu'est-ce que tu veux? Encore un petit peu, un goût de beurre, popcorn, donc beurre, gelato. est-ce que c'est le goût idéal? Peut-être pas, mais c'est quand même le plus intéressant de ce que j'ai fait pousser jusqu'à présent. Doji, Doji numéro 1, écoutez, c'est euh, diesel avec cariofilène, Mais un cariofilène euh, assez agréable, euh, ça va peut-être donner quelque chose de très bien après le séchage après la période de curing. Période de curing avec Winman, 30 à 40 jours, fait vraiment, vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Dans le fond, on a le Glouki numéro 4, qui a vraiment été... Euh, éclatant avec cette apenne au début de la floraison, mais les autres plants l'ont quand même rattrapé quand on parle là, de tricôme, pardon tricôme, pardon mes deux couches-couches dans le fond euh, fait un an que j'ai fait je, je fais pousser ça et puis euh, là ça va être la dernière fois et puis je suis vraiment fier de mes deux couches-couches euh, ça va être la meilleure fois encore une fois tout ça, pourquoi s'est amélioré cette grow-là à, à comparer aux autres grow est-ce que c'est les lumières? Est-ce que c'est les nutriments? Ben, pour commencer, je peux vous garantir que j'ai espacé, j'ai espacé les périodes dont je donnais de l'eau. Euh, je l'ai attendu, le 24 heures de plus. Euh, j'ai souvent donné de l'eau trop rapidement. Et puis, ça fait une grosse différence. Je pense que ça a aidé les racines, de laisser sécher ça un peu plus. Quelque chose que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, euh, je me demande si pas le plus important cette vidéo, c'est comme un, comme une petite partie à part. Vous savez, des fois, on touche aux cocottes. Hein? On touche aux cocottes pour la regarder, pour peut-être même aussi la sentir. Puis souvent, on me dit, fais pas ça, arrête, touche pas à tes cocottes, arrête! À chaque fois que j'ouvre ma tente, le GMO Animal Cookie, c'est le premier sur le coin. OK? Ma tante assaut ici, c'est le premier ici. Et vous savez, j'arrête pas de vous en parler du GMO Animal Cookie, donc j'arrêtais pas de toucher à une cocotte. J'ai toujours touché la même cocotte parce que je le sentir, mais je le voulais, voulais sentais. Je, je, je, je, je trouvais qu'il sentait trop bon. Mais là, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Ça fait vraiment une grosse différence. Et puis là, je vais arrêter de toucher à mes cocottes. Ou si je touche aux cocottes, ça va être seulement une. Donc, si vous regardez ici, ces cocottes-là, je ne l'aurais pas touché. OK? Qu'elle est belle ou pas belle, regardez comment elle est. là. OK? Celle-là aussi, je pas touché. OK? Donc, vous voyez un peu le style-là. Euh, vert, avec un peu de, de blanc. Hein? On pourrait dire un peu de blanc. Je pense que le blanc, c'est parce qu'ils ont été un peu trop proches de ma lumière, ok? Mais là, je ne veux pas être hors-sujet. Je vais vous montrer d'autres. Ça ici, j'ai pas touché non plus. Un peu plus brune, un peu plus, un peu moins de... de, de... Ok, J'ai pas touché. Bon, là, je vais vous montrer la cocotte que j'ai touchée, ok? Ok, ça, j'ai pas touché, là. Vous voyez, là? Ça ici, là, vert, on dirait qu'un peu de blanc, vert, un peu avec blanc. Ok, comme je vous dis, c'est pas là, est-ce que je l'ai... Vous l'avouez... La question, c'est pas, est-ce que vous la trouvez belle, la cocotte, ou quoi que ce soit, là, OK, c'est pas ça l'important, mais c'est pour comparer avec cette cocotte-là. Cette cocotte-là, j'ai touché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on voit, là, mais... Vous le voyez, la différence entre cette cocotte-là, ici, là, que je touche à droite, là, puis celle de gauche. Voyez-vous quelle, on dirait qu'elle est verte. Il n'y a plus de blanc ça ici, j'ai touché là, comme jamais. Vous savez pas comment j'ai touché, c'est fou. Mais regardez là. Euh, bon, vous le voyez comment elle est en ce moment là. Elle est vraiment pas pareil, là. C'est pas pareil. Donc, avec cette gros, c'est clair. J'ai touché à tous les jours à cette cocotte. J'ai pas touché à aucune autre cocotte du GMO ni ma cookie. Mais c'est effrayant comment j'ai cassé toutes, toutes, toutes les trichomes. Ça a aucun sens. Toutes les terpènes ont été sur mes doigts. Les terpènes sont dans les trichomes. Les terpènes, c'est des arômes, des huiles aromatiques. Les terpènes, c'est des huiles aromatiques qui sont dans les trichomes. Dans les trichomes, il y a aussi les cannabinoïdes, comme le THC, le CBD. Tout se passe dans les trichomes. Touchez pas à vos cocottes. Parce que si vous touchez aux cocottes, vous allez massacrer les, les trichomes. Si vous massacrez les trichomes, vous allez massacrer les terpènes, le goût, l'arôme. Donc, euh, la raison aussi pourquoi j'ai euh, arrêté de donner des nutriments et j'ai comme un peu arrêté la, la, la, la croissance, la floraison. Euh, premièrement, on a commencé à avoir des trichomes ambrés sur le dessus des cocottes. On regarde euh, les cocottes ambrées avec un microscope. Et puis euh, quand on voit des cocottes ambrées, les trichomes ambrés sur le dessus, on peut s'attendre que les cocottes en dessous ont moins de trichomes ambrés parce qu'ils sont moins exposés à la lumière. Là, je touche à la cocotte avec le microscope, il faudrait pas. Il y a du trichome là, tout pareil. Et voilà, j'ai vu des ambrés. Et la deuxième raison, euh, non seulement j'ai vu des trichomes ambrés, donc c'est le moment de penser à couper ces plants. Donc j'imagine que dans deux semaines, les trichomes les vont être plus ambrés en dessous des cocottes, en, dans les cocottes les plus basses. Mais la raison principale, non seulement les trichomes étant ambrés, mais la raison principale, c'est que je veux conserver deux plans ici. Euh, conserver, je veux vraiment dire conserver. Je veux pas les couper à la base. Je vais vraiment couper euh, les cocottes du haut et je vais re... Faire ces plantes-là en végétation. Re, re, euh, faire du revegging. On va remettre les plantes en 18 heures allumées, 6 heures fermées. La lumière en 12-12, ça va être terminé pour eux. On va les laisser en vie. Et en espérant que d'autres branches poussent des fleurs. Dans les cocottes, il va y avoir d'autres tiges qui vont pousser. Ça va prendre un mois. Mais encore une fois, chaque plan est différent. Ça peut être plus long que ça, moins long que ça. Donc, j'espère vraiment que d'ici un mois, après, après le, mon 8 semaines et demie, 9 mois de floraison, j'espère que mon Doji numéro 1 et mon GMO Animal Cookie numéro 3 redeviennent des fleurs qui vont pousser, que je vais pouvoir prendre des clones, parce que je n'ai pas été capable de faire des clones avec ces plans là euh, mes clones sont morts. Donc, il n'y a aucun clone de cette gros-là. Donc, c'est un peu euh, l'enfer. Euh, donc, on va faire du rivaging avec Winman. Ça va être une nouvelle série vidéo. On va être patient Et puis, euh, ça va être vraiment spectaculaire là, de voir des, des, des, des, des tiges pousser, des fleurs, des cocottes. Ça va être la première fois qu'on voit ça chez Winman. Et puis, il faut vraiment, vraiment laisser des buds... Dans la plante. Donc, euh, une chance que ces plantes-là ne sont pas des autoflower. Une chance que ce sont des plantes... Euh, oh my God, j'oublie le nom. Oh my God. Si ce n'est si pas autoflower, c'est... Pas par cycle, c'est... Euh, photopériode. Donc, ces plantes sont euh, des graines de cannabis photopériode. Donc, de cette façon-là, on peut reveggier tandis autoflower, on n'a aucune chance. Si on tombe en amour avec une variété, une génétique Autoflower, on ne pourra pas la conserver. On ne pourra pas la remettre en Reveg. On ne pourra pas la faire des clones. Autoflower, c'est une fois. Tandis que Photo, Photo, Photo, c'est. Euh, Possible de faire des clones, vous comprenez? Donc, euh, pour ce qui est aussi des prédateurs, pff, écoutez, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Je vois pas euh, plus de trips. Donc, euh, est-ce que c'est parce que les trips. cest euh, -ce parce que les prédateurs ont fait leur travail? Ou les trips étaient, étaient coeurés? Ou je sais pas trop, là. Mais. J'ai pas plus de trips, mais j'ai quand même d'autres feuilles qui se graffinent. Il reste des trips. Il reste des trips. Je les vois pas, mais mes feuilles se maganent. Euh, il reste des trips. Donc, euh, on m'a dit, hein, la compagnie de prédateurs m'a dit que ça se faisait en deux étapes. Donc, euh, deux étapes pour les prédateurs. Il va falloir acheter euh, d'autres séries de prédateurs. Un autre. Euh, deux, deux autres paquets finalement. Euh, je penserais pas peut-être pas faire ça dans cette grow. De toute façon, ça fait pas encore là, un mois que j'ai ces prédateurs. On sait que j'ai des enveloppes et j'ai aussi des prédateurs que j'ai soupoudré sur la terre pour tuer les larves. pour tuer les larves et les œufs. Bon, donc ça, ça finit la vidéo. Donc euh, le leaching commencé, on donne seulement de l'eau pH équilibré 6.5 et les cocottes ont vraiment grossi je suis vraiment content vraiment vraiment content de cette gros là surtout que le Doji numéro 1 le GMO Animal Cookie numéro 3 je pense que ça va être très bon j'avais tellement été déçu dans le passé avec les Perps avec euh, les Gorios, Gittles donc euh, vraiment vraiment content du résultat encore une fois, c'est pas terminé, mais ça achève. Donc, euh, Ripper Seeds, euh, ça va peut-être être bon là, cette fois-ci. Donc, je vous laisse là-dessus. Donnez un pouce. Écrivez un commentaire. Et puis, euh, vous, est-ce que vous faites pousser des photos périodes? Ou des autoflower Donnez-moi un pouce. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!